En termes de mobilité, on a intégré notre propre serveur ActiveSync, EAS, c'est le nom du protocole, Exchange ActiveSync. Euh, ça concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on supporte nativement tout ce qui est iPhone, iPad, Android et BlackBerry à partir de 10. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous prenez un iPhone, si vous configurez un compte Exchange, un compte naturel, c'est de l'ActiveSync derrière. Android, si vous configurez un compte entreprise ou Exchange selon les modèles, derrière c'est de l'ActiveSync. BlackBerry 10... À partir du 10, c'est de l'ActiveSync, l'iPad, c'est de l'ActiveSync, etc. C'est le protocole qui est devenu standard, en fait, standard de fait euh, au niveau de synchro téléphone, qui va permettre de gérer Mail Agenda Contact. Le côté intéressant, c'est que du coup, vous utilisez l'application native, on n'installe rien. Hein, je configure juste un compte, euh, par exemple, sur iPhone euh, Exchange, et j'ai mon Mail Agenda Contact synchronise avec mon serveur, euh, BlueMind en l'occurrence. C'est du push, donc dès que quelque chose arrive s'il est configuré, votre téléphone y vibre, c'est à la seconde, hein, c'est en temps réel. Et dans BlueMind, on fait des choses, alors, on permet l'accès à tous les dossiers, ce n'était pas le cas avant, tous les dossiers de sa messagerie. Et euh, aujourd'hui, on permet même le partage d'agenda. c'est-à-dire, dans mon Android, alors, iPhone plutôt aujourd'hui, parce qu'il y a un bug au niveau d'Android qui, qui fait qu'il le gère mal, il le gère, mais vous pouvez avoir plusieurs, plusieurs agendas, sauf qu'ils les affichent tous, tous de la même couleur, donc c'est juste incompréhensible. Il y a un bug là au niveau de KitKat 4.4, donc nous, on suit ça. Mais dans iPhone on peut, donc voilà un exemple. Le sujet qu'on a en fait en ce moment, c'est que ça, ça a été prévu pour des devices personnels. C'est-à-dire que c'est prévu multi-agenda. Dans un iPhone, on peut, mais... par contre, il n'y a pas de notion de droit sur les agendas. Parce que c'est prévu que c'est les vôtres, vous créez plusieurs agendas. Nous, on permet ça, et donc on a le cas où, euh, mais si je vous donne un agenda, mon agenda accessible uniquement en lecture, et que vous souhaitez la, la rajouter dans votre iPhone, du coup, vous allez le voir. Mais dans l'iPhone, comme il ne gère pas les droits, il va vous permettre de faire des modifs dessus, sauf que quand ça va synchroniser, il va être refusé par le serveur. Et comme l'iPhone n'est pas prévu pour gérer ces cas-là, lui ne gère pas le retour, ça échoue, etc. Et donc, vous allez avoir un affichage qui peut être différent hein, sur le téléphone que sur le serveur. Bon. Là, notre choix, c'est est-ce qu'on laisse cette fonctionnalité, sachant qu'on va plus loin que ce qui est normalement prévu par les téléphones, mais qui a quand même un intérêt, parce que ça vous permet, de, moi, d'afficher l'agenda de mes collègues sur mon téléphone, en connaissance de cause de cette contrainte, euh, ou est-ce qu'on la supprime Donc, c'est les questions qu'on a, ou alors est-ce qu'on la limite que sur euh, ceux qui ont délégué avec les droits d'écriture compris Le problème de ça, c'est que, oui, mais si à un moment donné je change le droit de ma délégation, bon. Bon, je vais un peu dans le détail là, mais c'est pour vous dire, on fait des choses quand même, même un peu en avance de phase, euh, mais du coup, on suit ça de près. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces protocoles-là, ActiveSync, ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue. L'implémentation côté téléphone évolue, l'implémentation côté serveur évolue, donc c'est pas euh, oui il y a ça, donc ça fait tout, bon, c'est vraiment des choses euh, mouvantes. Là encore une fois, quand on vous dit que les solutions aujourd'hui bougent, alors, par exemple nous on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le wipeout, c'est pour répondre au scénario, ben, voilà mon directeur ou n'importe qui s'est fait voler son téléphone, en fait à un clic l'administrateur il peut effacer son téléphone à distance par le serveur. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui existent. On sait déjà aujourd'hui dire, lui je coupe sa synchro. Au niveau de chaque device on va autoriser ou non la synchro. Mais si en plus vous l'effacez parce qu'il a tout son corps d'adresse ou c'est le maire de etc, les aspects politiques, il a tous ses contacts. Ça peut être intéressant de dire, en gros, je vais le détruis à distance. Quoi. Mais c'est aussi touchy parce que vous faites une fausse manip. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc tout ça évolue euh, et nous, dans BlueMind, on fait évoluer au fur et à mesure.